Voilà, il faut cliquer sur la voiture et clique droit. Et... Mais voilà, vous cliquez. Voilà, le chien est assis. Le Kiki est dans la voiture. Et voilà, ça y est. Ah, vous êtes derrière, voilà. C'est bon. Alors, on va déjà visiter. Donc là, on est à l'office du tourisme. Donc et puis on surveille. S'il y a, et des là on monte dire. au vieux Moyen. Alors vieux ouais. Moyen, on prend un tunnel parce que c'est un peu compliqué pour monter. Hop, voilà, on a fait un tunnel là. Et donc l'expo est tout le long dans les rues Alors, on visite le village en même temps là, le musée de la chapelle de Moya il n'existe pas mais sur Second Life on peut le visiter donc, il y a les dessins préparatoires il y a l'inauguration voilà Hop. et là on entre dans la chapelle et ici il y a eu une, une messe, donc à Noël on a fait une messe avec un vrai prêtre qui est venu faire la messe qui s'est entraîné deux jours avant et qui a fait une messe pour les avatars, donc c'était très très beau, il parlait aux avatars, et c'était magnifique. Et ça c'est la reproduction à l'identique, à la même dimension, de la chapelle de Clance. Voilà, et là c'est une expo, c'est le musée des arts classiques, qui ressemble d'ailleurs à ce que l'expo que j'ai fait au Radio Mart Center, en Corée, mais c'est des, des tableaux classiques qui ont été revisités, comme Bonjour Monsieur Courbet, c'est Bonjour Monsieur Moya, on avait fait des visites avec des étudiants sud-américains d'ailleurs ici, qui étudient l'art. Il y a aussi j'ai beaucoup de visites d'étudiants d'une école de langue Également. qui fait des cours, de, des séjours linguistiques au lieu de les faire en réel pour les pays émergents. Euh, ils travaillent beaucoup avec l'Amérique du Sud. Ils font venir leurs élèves dans Second Life et leur font visiter des îles euh, de certains pays. Donc moi, les gens qui étudient le français, ils me font visiter euh, mon île en parlant français, ce qui permet d'avoir une sorte de séjour linguistique économique. Alors on retombe, là, et... voilà. Alors là, c'est ici qu'on prend les voitures, c'est ici, quand vous venez à pied, vous pouvez prendre une voiture. Là, il y a l'anti-Moya-Party, qui est le... c'est contre l'égocentrisme le... de Moya, contre le régime de l'artiste unique. Donc je leur ai laissé un petit espace ici, mais après, ils ont un territoire à eux, ils ont un village à eux qui est fermé, et oui, ils sont... on pourra le visiter tout à l'heure. Mais là, c'est des fausses boutiques puisqu'elles ne présentent que mon travail. le libraire présente des articles de presse sur moi. Ça, par exemple, c'est un article en Italie. Après, le marchand de vin, il présente le... C'est un caviste, alors il présente les étiquettes de etc. vin. Enfin, là, il y, en y a beaucoup de boutiques, mais toutes sont en rapport avec mon travail. Même le psychiatre, il y a même un hôpital là, en haut, mais c'est un peu long pour monter. La pharmacie présente une campagne de contre le sida que j'avais fait pour... Euh était sur des préservatifs distribués sur la plage. Voilà, donc c'était des bonhommes qui portaient des préservatifs au bout du nez. Et une toile pour AIDS. Voilà, là c'était la campagne je me capote. Donc ça j'ai mis ça dans la pharmacie. Donc chaque lieu re, euh, a des œuvres qui correspondent. En fait. Ça, fait, ça permet de faire comme une ville complète. Et on a aussi là ici on a l'opticien. Voilà avec des lunettes que j'avais peint. Voilà, mais c'est tout moyen là, par contre. Il à la fin les gens ils en ont marre de moi alors là il y a la, y y la y tour mais qui est vraiment très grande qui fait 270 mètres de haut mais quand on monte, si on monte en voiture là on en a pour un quart d'heure, surtout en voiture c'est très dur donc après vous montez ici à pied ou vous vous volez et vous arrivez dans la tour, il y a des œuvres tout le long dans le A, dans le Y, dans le O dans le M, on traverse un peu comme la tour Eiffel des escaliers et on, on passe d'un serveur internet à un second mais normalement ça marche assez bien maintenant mais on va avoir un petit moment de saute voilà, je pense que c'est fait alors ici on a une exposition, mais là il faut ouvrir la porte. Toc, on ouvre la porte ici. Toc, on ouvre la porte. Et là c'est une exposition. C'est quelque chose que j'avais fait pour Marseille, pour le Paradis Design. Et donc j'avais construit des meubles dans mon île, des meubles utopiques avec les lettres de mon nom. Voilà. Et on avait fait J'avais fait un moi film je reproduis mes chars J'avais eu deux fois des chars, donc je les ai reproduits dans Second Life. Voilà. Et un des chars était consacré à Second Life. Il y avait un, un écran avec un vidéoprojecteur. Et le même char dans Second Life, et le bonhomme euh, était, euh, voilà ça c'était le projet, il était sur un, un ordinateur, il faisait tourner les têtes d'avatar, en fait, pour changer les, les têtes des avatars. Et c'était celui-là d'ailleurs de char qui est là. Bon, alors, alors maintenant, c'est pas trop long j'espère, ça peut être long, hein, au bout d'un moment ça, ça fatigue. Heureusement qu'on n'est pas à pied parce que ce serait terrible. Il y a un atelier, mais c'est mon ancien atelier, maintenant j'ai un immense atelier dans, sur une île complète, donc là, et on peut juste voir ça qui est intéressant ça c'était une exposition à Florence et j'ai construit donc ici le modèle de ma présentation à Florence au musée d'anthropologie, c'est une expo autour de Second Life et je, on a travaillé avec l'architecte qui lui aussi est dans Second Life qui est d'ailleurs un très grand architecte puisqu'il a fait le musée sur la place du Dôme voilà, là, là je oui. suis ici voilà, bon je n'ai pas le temps de régler, on me voit que sur le côté mais normalement je règle l'image complète voilà, je ne sais pas si vous me voyez là maintenant et donc là, quand les gens étaient dans la malmaison, donc ils me voyaient sur l'écran virtuel, en fait. Dans la virtualité, ils me voyaient. Eux étaient dans le réel et ils me, ils voyaient, ils me, voyaient, ils me voyaient moi dans le réel, mais à l'intérieur de ce aéroport. C'est pas bon. On va prendre celui-là d'avion. Mais d'abord, il faut que je monte moi. Hein. un Premier, je monte moi. Voilà. Hop, hop, fly, clock. Et après, il faut c'est les passagers après qui vont monter. Voilà, il est là. C'est le bleu là au fond. au-dessus de la Malmaison. Alors là, on va traverser le serveur, donc je vais ralentir un petit peu. Bon. Voilà, alors là, on va passer au-dessus de la Corée, au-dessus du village. Donc là, on est au-dessus du village. Je sais pas si vous êtes toujours là. Voilà. Là, on va aller sur une autre île, donc qui est une île assez différente, où il y a une partie tout en dessin. Alors, normalement, la nuit va tomber, voilà, c'est la nuit tombe. Il y a la partie asiatique aussi, avec l'Amérique et l'Asie, avec ce que j'ai fait en Amérique et l'Asie. On va aller se poser à l'université, parce que là, il y a de la place pour se poser. On va se poser sur la route. On va encore changer de serveur. J'espère que vous n'avez pas cracher. Hein, voilà, là, on va essayer de se poser à l'université. Donc là, on va se descendre ici. On va descendre là. Oh, oh, voilà, on va se poser Oula la main. on s'est pris une photo. Oups, bon, tant pis. Ouais. Bah, je vais vous reculer parce que si vous sortez de l'avion, vous allez tomber dans l'eau. On va Voilà, Et on va se lever. Donc ici, c'est l'université du Moyen-Ange. Voilà. C'est leur le lieu de travail. Bah, ah bah si on allait en vaisseau, tiens, attendez, on va prendre un beau... Ça, c'est un vaisseau que j'ai acheté à un japonais. Il y a une île japonaise où ils vendent des très très beaux vaisseaux. Et celui-là est vraiment magnifique. Alors je vais m'asseoir dedans et... Attendez, il y a euh, la deuxième qui est pas là. Non mais je vois pas le je vois ouais, pas le allez. chien. Il est, dans, il est dans le vaisseau. Voilà, on y touche. Là on va traverser. Et quand on va traverser, on devrait changer de lumière déjà. Toc. Oula, alors là on est carrément. On a sauté carrément. Pouf. Ouais, moi je suis complètement. J'ai perdu mon avion. Bon, il n'a pas supporté le passage. Alors maintenant, il faut aller sur la place à pied, hein. il n'y a plus que ça à faire. On va sur la place à pied. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je parle par écrit, j'ai un traducteur. Donc il y a des traducteurs dans Second Life qui traduisent dans toutes les langues, en fait, quasiment en chinois, en japonais comme il y a beaucoup de nationalités différentes ça... donc c'est ici que vous pouvez vous téléporter un peu partout À partir où vous pouvez aller à l'aéroport, à la Malmaison en cliquant vous avez les cartes qui s'ouvre quand c'est sur l'île où on se trouve ça on arrive directement en cliquant et les autres on ouvre la carte mais ici si on veut aller par exemple au musée des beaux-arts on clique on arrive directement on saute et pack, on est parti